No te no no L'Astaman, en toi laisse brûler la flamme Babylone nous menace, son système nous condamne Le temps est venu, révolution, je le clame Reprends le combat et fais briller ton âme L'Astaman, en toi laisse brûler la flamme Babylone nous menace, son système nous condamne Le temps est venu, révolution, je le clame Reprends le combat et fais briller ton âme Imagine la passion qui ne peut pas supporter C'est toute force qui me pousse, sans cesse à me dépasser G -O lion, Elle ne peut plus m'arrêter les bonnes vibrations faire j'ai de respirer Ieman, papa, mama, veut d'assister Pas de haine, juste avec amour, lève-toi Sans violence, Notre vaincre, sans ce Pour un monde, qui est tout, la lumière de Jah Apprisons chacun de nous, de nous faire un choix Vivre libre et écho sans leur chef et leur lois. Retrouvons l'amour, l'humeur légère et la joie Pour que nos vies deviennent douces comme la soie dans ce monde envie de haine Disperse-le, par tes chansons, tes poèmes, à sont des reines, montre-leur le respect qui s'approche dans la plaine? Ok ok, j'en place une pour tous les rastas pour tous les revetons, pour toutes les six stars One of Urban, Jungle Lacks La man Antoine laisse bouler la flamme Babylone nous menace, son système nous condamne Le temps est venu, révolution, je le clame Ne profite l'argent mais son honneur il piste Espérons devenir les prochains nouveaux riches Organisons leurs défaites sur un air de fête Pour que personne ne garde une seule guerre en tête Retrouvons nos garçons, des valeurs honnêtes Que nos futurs reprennent une belle silhouette Yema, c'est pas encore ton honneur Sans politique à la recherche du bonheur Pas de frais